voyez, alléluia, m'a pour chrétien, rends-nous fermes, y qui besoin de l'évangile là Même alléluia, même je prier dans Jean 17 17. Même prier dans je 17 Vous je veux dire, je veux papa, je veux dire, je je veux prie je veux je veux je veux pour je veux dire, je pour je veux pour je veux dire, je veux je Mando Barry sur yo pour vous venir. Je pour les Ougans. Amen. Mbrio pour les Ougans, les grands Ougans qui ont venu. Amen. Après déception, je pour les mambo. Je de pour les bisango Je pour les Vodouisans Qui sont déçu Papa Mon Dieu. On va bénir au logement sur vous. Je vous toucher. Je Alléluia. Je suis en Je suis en prier. Je suis en de Je suis en Je Je Je Je Je vous voyez comment de danger pour nous dans toute route là, dans le côté de la rivière. vous voyez comment de danger pour nous. Je prie au Seigneur pour chaque bien-aimé. Je prie pour un prophète qui gagne dans le ministère. Nous reconnaître, temps prie. On va toucher aux suscités. Susciter des apôtres. Susciter des pasteurs. Susciter des prophètes. Susciter des évangélistes, susciter des. Amen, amen, amen, amen. Susciter des missionnaires, révélés, plus le côté de nos besoins, plus le côté de besoin besoins, atteindre. de déposer grâce dans l'église là. Amen, amen, amen. Susciter des hommes, connaissance, connaissances, des orientations. Nous croyons où? Alléluia. Mandez au top prix, on va allonger on va toucher. J'aime fille, oh, mettez grâce en dedans, oh. amen. Pour ce l'Évangile, oh, d'abord, le chemin en couvrir, oh. mon au oh, top prix, Les chrétiens de Canada, me lever devant, oh. mon va toucher, parce David Petiot, parce Davidson, amen. Au nom de Jésus de Nazareth, frère Tiroud, oh. mon oh, va toucher le bénin. frère Réginal, on va toucher le béni. Mande au top Amen. C'est Linda, en tant que nouveau converti, ancien agent du di diable, mande au Pas quitter le diable à des tunnels. en avec Marine. Béni. Touchez-le. Mon paquet de l'autre. Seigneur, mande au top prix. paraple ben yo, mais on va prendre. Pas quitter au péril, pas quitter au péril, pas quitter au péril, pas quitter au péril, soeur Marie-André, toute famille Pétoine Péniot, pas pa quitter au péril, frère Richardson madame. pas quitter au péril, des anciens de Montréal, des pasteurs anciens, pasteur Massena. Pas quitter au péril parce que Seigneur Saint-Hilaire, parce que Saint-Hilaire en poine, au m'a donné tant temps grâce. Et là où nous confier, pas qu'il ait bonheur dans l'enfer. L'eau j'aimais, m'a donné toute base. Oh Dieu, c'est où qu'on est le cœur de l'homme. C'est où sondez, c'est où qu'on faiblesse nous. David te dit, sonde-moi au Dieu, et connais mes pensées, et connais mon cœur, et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Papa mon Dieu, pas pendant, sondez-moi. Guémoun qui ne prendre pour vrai. C'est. Si je ne suis pas vrai, mettez dans ce vrai non. Et vrai, je cherché. C'est vrai, je besoin. L'on chemin aux États-Unis. S'il vous plaît, sous famille, pas moins. La famille, la flèche Esther. Gantier la fleur. C'est ventre ou cap combattre. Sous terrain longtemps. Oh papa, je tire un flèche sous lui. Je Le frappe l'Empire frapper l'empire mon fait grâce jusqu'à présent il là. dieu nous bénir nous nous actionner grâce bénéfique il faut pour santé pour santé contrôler contre santé libre dieu contre santé spirituelle santé physique long chemin, gemmets m'en prix même vignes devant Adversaire qu'on est nous laguer même quand on n'a pa pas qu'on laguer, mon. On te dit Jésus avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jusqu'à la fin. Jusqu'à jusqu la consommation. bat avec ça est entier les consabouches qui évangile les éliminé Mais merci d'être avec lui. Merci d'être par la grâce pour le supporter. Malgré ça, vous faites, Papa, bon Dieu, vous demandez, Amen, merci. Vous allongez en sous frère Merlo, pour t'aider à toucher les L'exercice profession va bénir. Bénis Seigneur, fais serviteur Dieu, dans la façon réelle, on va toucher. Bénis frère Philippe, armène la fleur, oh Dieu, remplis-le de toute grâce de bénédiction, nous avons touché, dans l'étude, dans le développement social, adressé à parlé, oui monsieur, ou une d'accord pour le parler, ouais. alléluia, mais nous faisons confiance, nous faisons confiance que cette victoire a bien arrivé, nous demandons tout frère John au Canada, à côté lié, ou va bénir pour nous, s'il vous plaît. Béni Seigneur, c'est Denzi. Touchez pour nous. Bénis-nous. Et béni, le pasteur. Amen. S'il vous plaît, dites, moi Christ. touchez le bénis. Que l'évangile a cayenne dans amie. Que l'évangile a cayenne dans le monde m'a donné. L'on j'aime sous ça. merlé Dans l'étude université, là continue. L'on j'aime un sous-seur de ti. Côté lié à Dieu, couvrez-les, gardez jeune professionnel qui touché la grâce. Pas qu'il grave, pas quitter l'adversaire adversaire. Il ne faut milliard, qu'il soit adversaire. Il que mon pas qu'il soit adversaire. Il ne dans le domi, Mande clair. Mandez au temps pour Dieu. L'ongema souffré à La fleur, m'en au temps Dieu, touché, vous tous des hommes de Dieu, des servants de Dieu. Quelles que soient les circonstances et Seigneur. Même si tu as une catastrophe qui passait dans le monde. Mais pour nous, si nous, nous rencontrer avec eux en haut. Mande Alléluia. Mande au temps Dieu. Ou alors je me Samuel Auguste, Webmaster, ministère sa qui travaille en pile. Frère Samuel Madame nous touché le bon. touché vous de toucher touché tous les autres ouvriers de l'Égypte de Philadelphia. L'on vous, souhaiter au béni. Ouvrions nous faire confiance. C'est là où nous confions, pas jamais à travers les âges, les qui confier dans le déçu, les qui confient dans le perdu, pas oublié. C'est là où nous confions, Bata la raide, c'est là où nous confier, en pile menace, c'est là où nous confier, en pile complot, c'est là où nous confier, réunion sous réunion, dans le monde invisible, réunion en bas de l'eau, réunion dans les airs, réunion dans la planète, réunion. Avec les dragons, réunion de la mer, avec Agoué, réunion sous la terre, réunion entre les grands hommes de la terre, réunion à gauche, à droite, mais c'est là où nous confions. Amen. Si hein? nous ne connaissons pas pas les têtes, nous. Amen, Amen. Soyez a toujours été ça. à travers les Alléluia. À travers les âges. Tout connaît la Kinao. Soyez e soyez. Ça nous découvre à Sois montré noir et soyez. Papa bon Dieu. Dans tous les États-Unis, on connaît. Ouais, nous ne paquettons pas. Chrétien qui l'a à Kembe. Tout le chrétien Philadelphie Mando dit pour nous. Pour avancer. Tout le chrétien Boston, pasteur Bélis, c'est Medji Bathelmi Bélis. mando tant pour Dieu. L'on Frère Moïse, mon désir, tout l'idée. frère Ben Arimpel, frère Sony, s'il vous plaît, ça sonnera n'importe quoi. Amen. Papa bon Dieu, s'il vous plaît, tous les ouvriers. Amen. S'il vous plaît, long chemin, long chemin sous Dieu nous connaissons. c'est ça non échappé, ça non échappé de mémoire ou même nous connaît oh. Mando fait ministère de Boston, yon ministère sérieux, Fred Devier, Kadesté Seigneur. Mando t'en prie, en pilote, s'il vous plaît, béni le prends en conséquence pour nous, domine yo, Amen, pour nous avancer. Seigneur dans Florida, nous mando t'en prie, les chrétiens de Boston, s'il vous plaît. Mando t'en prie, les chrétiens de New York, captez-nous là prends le en main pour nous. prends devant-nous. En pile fois, si constance, faiblesse, pousser du diable, fais nous passer pas derrière. Laissez-nous perdre la bataille. Même nous prenons devant dans toute bataille yo. Et toujours devant-nous. Nous même nous faisons gestes derrière. Et puis, nous mêmes devant-nous. Nous nous prenons le devant pour nous, chrétiens. Amen. Nous bénissons Amen pour tout, nous avons guéris. Dans la semaine cette passée, Allah nous a guéris, nous avons retiré bêtes, nous avons délivré, nous avons chassé Dieu, nous avons guéris de maladie, nous délivrer délivré totalement. Papa mon Dieu nous merci. Amen, amen, amen. Je vous prie, je vous Pour chrétien et Seigneur, je vous pasteur marie Chantal, Marc, l'on j'aime en souli, Béni, frère Josie Mézis, l'on j'aime en béni à toute madame, touchez-le d'une manière extraordinaire. Béni, Mandeur, c'est Bouse, Mandeur, Ernit, l'on j'aime en souli, touché Et chaque bien-aimé, on connaît le problème nous que sommes 91 pour te secouer que somme 46 pour te secouer. Amen. Que de la prière, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous apprendre. Mais Seigneur, sauvez-vous la prière pour nous. Que somme 23 pour te secouer Que somme 1. Que somme 2. Que somme 3. Que vous ne pas avoir de route. Amen. Pour créer une route pour nous. Papa, bon Dieu, pendant mal. Vous connaissez tous les chrétiens. Vous êtes barré. Vous êtes Tout chrétien, vous connaissez où tu parles, vous m'avez intervenu, Frère James Dufresne, Frère Elad Juste, Madame Ni, maintenant James Dufresne, quand lié à toute famille, vous connaissez tout effort que tu as fait, vous m'avez vous va bénir. vous m'avez touché, vous te secoué, l'homme a barré, monsieur barré, et comme si Seigneur, monsieur, au barré. Et comme si pas de route pour nous passer. L'homme a barré l'homme. L'homme a barré l'homme. papa demande Papa, bon Dieu, pardon. Le chemin. Le chemin, Seigneur. Sous le ministère faute de dal ma demande au, au. béni Pasteur Flor, Flore Villis, Priez, me lever le devant, Où qu'on la vie serviteur, vite, qu'on ait besoin, pour qu'on soit à chercher, Où qu'on ait toute profondeur, famille, besoin, je ouvre la porte, pour rejoindre famille, je dois toucher pour nous, toucher frère Jean-Michel, toucher Jack et frère Elder. L'on je m'en oh papa, sœur Francèle, l'on je pour nous, tous tout toutes familles, vous connaît servant tout, depuis des années qui des défi. et c'est celle ou même qui a levé des filles, celle ou même, mon papa, celle ou même, oh Dieu de grâce par contre côté serviteur, même qu'on n'en...